Bon, bien salut tout le monde. Alors, on se retrouve ce soir, ce 31 décembre 2020, pour tester tout un tas de feux d'artifice. Euh, J'en ai légèrement testé sur ma chaîne, mais bon, là, c'est histoire de faire un petit peu plus. Donc, on a des sifflantes, on a des petits canons, on a un petit peu de tout, des trucs qui crépitent, des fumigènes, et on a même un gros. Euh, un, un gros. disons, un, un compact, un Charlie. Et euh, qui va euh, voilà bah, 10 mètres de haut pendant 25 secondes donc je pense que ce sera un peu le, le final on va dire et donc euh, on va aller tester euh, tout ça euh, un petit peu plus loin et puis euh, voilà, on fera un petit truc cool Je de fêter ça quelque chose ah ouais quand même Euh, petit fumigène là. Ouais! Hey. Ah, il est cool, le petit fumier. Wow! Bon, comme vous voyez, c'est pas hyper impressionnant. Mais euh, ça fait pas mal de fumée en fait. Et là, euh, j'en ai pris des grands comme ça, là, des, euh, des, des Stary Night Ceremony, comme vous le voyez. Voilà, c'était la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu avec le petit bouquet final bien sympa. Euh, là, il commence à, pleu à pleuvoir, donc c'est un peu la merde. Bon, en tout cas, euh, bonne année, la santé, tout ça. Et puis, on se retrouve pour de prochaine vidéo. Ciao